Bonjour à tous, euh, du coup on va être ensemble pendant les 40 prochaines minutes et on va dîner aussi. <rire> euh, donc on va parler de euh, front essentiellement, de CSS, Un titre de la conf comme l'a bien dit Paul, je n'aime pas écrire du CSS, depuis je t'aime mieux, euh, voilà, si vous voulez juger du jeu de mots vous pouvez, C vous avez le droit. On, on va commencer par une petite présentation des familles, comme d'habitude, donc... Euh, qui je suis donc, Je suis Thomas Donnelin, euh, certains me connaissent parce que ça fait dix euh, ans que je fais du WordPress, <rire> euh, enfin que je suis dedans en tout cas, et donc pour ceux enfin, voilà, qui me connaissent pas aujourd'hui je suis directeur technique du coup de WP Umbrella, qui est une solution de euh, gestion de sites euh, multiples, donc généralement ceux qui ont beaucoup de clients, donc dès que vous avez deux sites c'est beaucoup, euh, enfin c'est plusieurs, donc vous pouvez l'utiliser et c'est vachement pratique puisqu'on centralise. Euh, tout ce que vous voulez faire. Des updates, des backups, etc. Voilà pour la présentation. Et en tant que développeur, je fais du back, du front, du DevOps, de la base de données, de l'infra, tout, puisque je suis tout seul. <rire> enfin, on est deux sur l'Epe là mais je suis le seul tech. Du coup, je fais un peu de tout et du CSS. Et c'est pas tellement... C'est pas vraiment le CSS que j'aime pas, parce que dans la phrase je n'ai pas vraiment... Enfin, j'ai dit que je n'aime pas le CSS, mais c'est pas le CSS que j'aime pas. C'est une techno comme une autre qui est très bien, sinon elle serait plus là. Et le fait est qu'elle régit le web avec le HTML depuis le début euh, et ce n'est pas prêt de changer. C'est surtout qu'en fait, j'ai besoin de produire. Donc, tout développeur, euh, voilà, il y en a qui vont dire on est des flemmards, etc. Il faut, on veut faire le moins de code, c'est bien, moins de code, moins de bug, hein, ça c'est une vérité. Euh, c'est vrai tout le temps. Donc moi, ma problématique, c'est que j'ai besoin de produire le plus vite possible, de manière qualitative. Et le CSS, c'est une stack qui aujourd'hui devient... Plus en plus efficiente grâce à des technologies qui sont arrivées. Donc on va faire un petit retour à le futur, on va, bon alors j'ai mis 10 ans parce qu'il faut un chiffre, euh, on, va, on peut remonter à 12, à depuis l'existence du CSS si vous voulez, mais globalement comment s'est produit l'évolution du web et du CSS On va dire 10 ans, désolé si un truc c'était 11, <rire> c'est pas grave. Euh, quand quelque chose grossit, c'est à peu près vrai tout le temps. Et d'ailleurs, partie à partie, c'est une conf qui est technique, mais aussi euh, l'idée, c'est de faire de la philosophie un peu autour de tout ça et de vous transmettre euh, <rire> les idées. Euh, quand quelque chose grossit, une équipe, euh, une stack, etc., il faut des méthodologies. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire que dès lors que vous passez de 1 à 2, vous avez fait une augmentation de 100%, il va bah, falloir se mettre en accord. Le CSS il l'a subi. C'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de demandes, de plus en plus de besoins de sites web. Il y a 10 ans, WordPress ne faisait pas plus de 40%. Euh, Aujourd'hui, des demandes de WordPress, euh, et là en l'occurrence, c'est pas que WordPress, le CSS, euh, il y en a tous les jours. Une méthodologie, ça nous apporte quoi Ça nous facilite le développement, c'est pour faciliter le développement, la collaboration, ou encore les performances. Et je ne parle pas de performance web, je parle de performance, l'efficience de votre productivité. Est-ce que vous êtes performant quand vous codez ou pas on parle de code. Les méthodologies qui sont arrivées, moi j'en connais surtout une, mais je suis allé sur Wikipédia. Euh, je connais le BEM. Je pense que c'est à peu près ce que tout le monde a entendu parler, mais il en existe en fait plein. L'OCSS, le ACSS, le OCSS le sma css je sais pas si on dit vraiment ça comme ça mais il y en a plein et vraiment elles existent puisque même si vous vous utilisez le BEM, il bah, y en a d'autres utilisent autre chose donc ça c'est une première recette qu'on a dans notre petite tambouille de css qu'on fait aujourd'hui après il fallait choisir entre ce qu'on fait du laisse du post du sss du stylus et puis moi j'aime pas les points virgules les six euh, bref ça c'est déjà un petit micmac mais c'est pas tout après on s'est amusé à choisir des frameworks que j'appelle « thème ». Le plus connu, je pense, « Bootstrap euh, ». Pourquoi « thème » Parce que c'est pas un utilitaire. Généralement, il vous embarque des composants. Euh, donc, en fait, il ne vous aide pas. Il vous aide, enfin, mais il vous aide dans le thème qu'il a envie de vous faire faire. La preuve dès qu'on va sur un site, oh, c'est un « bootstrap ». Ça veut dire que c'est un thème, quelque part. et Je ne parle pas de thème WordPress, hein, je parle visuel. Il y en a d'autres. « Foundation. Donc, vous choisissez celui que vous voulez. Tous ces choix, il n'y a aucun jugement et ils sont bien. Là, c'est juste un fait. Et à travers tout ça, maintenant qu'on a toute cette tambour, il faut bien, ça s'organise. Donc on a des outils de compilation. On va avoir Bower, Gull, Brunch, Grud, Webpack, parcelle d'autres. Bower, il y a un petit ouïe parce que si vous l'utilisez, je vous conseille d'arrêter parce qu'il n'est plus maintenu. Et pas parce qu'il n'est pas bien. C'est les développeurs eux-mêmes qui ont dit, allez sur Webpack. C'est marqué en page d'accueil. Et il y en aura encore d'autres. Ça évolue tout le temps. Actuellement, il y a Turbopack qui est excellemment bien. Euh, du coup, nous, on utilise, mais nativement, puisqu'on fait du Next.js. Donc, une fois que vous avez tout ça, vous n'avez pas codé. Vous n'avez pas écrit de CSS, vous n'avez pas produit, et vous avez passé une semaine à configurer votre environnement. Donc, c'est pas très efficient. Alors, après, on va dire, « Ouais, mais maintenant, nous, on le fait en une heure. »« Oui, mais tu as pris combien d'heures pour le faire en une heure ?» Moi, je veux qu'on s'intéresse à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel quand on fait du CSS c'est de se concentrer sur la mise en page. C'est bien le seul but de pourquoi on fait du CSS. C'est pas de se dire wow, « Waouh, moi j'ai une stack de dingue !» Concrètement, moins j'en ai, mieux je me porte. Je me bats contre les dépendances parce que quand vous avez 20 dépendances et qu'il faut les mettre à jour, bon courage. Et tout ça dans le but toujours le même, se faciliter le développement, la collaboration ou les performances de ce que vous faites. Basique, simple. C'est simple de faire compliqué, mais c'est compliqué de faire simple. Donc, je vais vous présenter TellWeed CSS. Je ne vais pas vous faire un, un écueil complet de comment ça fonctionne. Il y a une page de doc excellemment bien, qui est aussi... C'est la meilleure doc que j'ai vue de toute ma vie, comme, comme celle de Stripe, concrètement. Euh, donc, si vous irez plus loin sans moi, je ne peux pas vous faire un cours en 40 minutes, 35 maintenant. Donc, je vais vous faire un tour d'horizon de ce que c'est, le potentiel, et surtout, quel est le paradigme qu'il est en train d'amener, et... Finalement, ce, va falloir, ce sur quoi il va falloir penser euh, quand vous allez faire du CSS. Après, vous avez le droit de pas l'utiliser. Hein. Vous pouvez, mais souvent, on s'y rapproche. On s'y rapproche pourquoi Donc, On va déjà expliquer qu'est-ce que c'est comme framework. C'est un framework CSS Utility First. Ça ne vient pas en contradiction avec le Mobile First. Ça ne vient pas en contradiction avec ces éléments-là. Ça veut dire quoi, Utility First C'est une boîte à outils. On va, je vais vous faire plein d'analogies et vous en aurez peut-être qui vont venir. Une boîte à outils, ça vous permet de composer. Quand vous montez un meuble IKEA, vous avez une boîte à outils. Et vous composez le meuble. Vous vous concentrez sur produire le meuble. Pas sur ah, « je vais faire un super marteau de la mort qui va me faire faire le meuble. » Ouais, enfin, à la fin, c'est un meuble, quoi. On s'en fout du marteau. Euh, c'est le meuble qu'on regarde. Euh, et c'est vrai par… Enfin, voilà, vous prenez ce truc et vous le dupliquez dans toutes les idées que vous avez, et c'est vrai. Et actuellement, dans l'écosystème globalement, web qu'on a, GIS, etc., c'est ce paradigme de la composition. Donc, c'est les technologies tournent autour essentiellement sur le fait de composer. Composition, composée, pas composeur PHP, rien à voir. C'est vraiment le mot composé et que ce soit avec React, avec Vue, ou avec même d'autres fondamentaux algorithmiques comme le design pattern de la composition, le truc existe depuis les années 90, donc ce n'est pas nouveau, ça existe et en fait dans les technologies globalement quand on fait du dev, il y a des itérations, c'est-à-dire que le PHP a eu des itérations, à la, à la base PHP c'était un langage de templating comme Twig. Il faut se souvenir de ça. Aujourd'hui, on tend vers un langage objet. Euh, le JS, vous avez beau dire que oui, il y a une nouvelle librairie qui sort tous les jours. C'est vrai. Par contre, il n'y a pas des frameworks matures, stables, qui sortent tous les jours. Ça, ce pas vrai. Et il y a eu des itérations. Il y a eu la première, une des premières itérations avec Babylon, number Angular. Le sorti vainqueur, c'est Angular. Et Humber, il a fait un virage aussi. Mais Angular a fait son virage. Il a fait son virage. Quand React est vu, ils ont dit non, non, non c'est pas bon ce que vous faites, le paradigme qu'il faut adopter pour cette techno, c'est la composition c'est un fait, c'est comme euh, la programmation objet, vous aimez ou vous aimez pas ça c'est votre choix, mais ça existe Java fonctionne comme ça, .NET fonctionne comme ça vous pouvez faire la programmation fonctionnelle du F-Sharp c'est pas un mauvais langage, on en a besoin dans, certaines, euh, dans certains moments ou de la programmation procédure donc ça c'est ce qu'il faut que vous ayez en tête c'est que Telweed c'est une boîte à outils, ce n'est pas des thèmes ils font des thèmes c'est une boîte à outils. Et à partir de là, vous allez pouvoir composer. La recette, parce que bon, tout à l'heure on a vu d'autres belles tambouilles qui était euh, assez monstrueuses. La recette de Tailwid, elle est simple. Une dépendance, Tailwind Et une et une seule. Un seul fichier de config que vous n'avez même pas besoin de configurer nativement. Si vous avez envie de rien faire de plus. Qui s'appelle Tailwind.config.js. Il le chercher celui-là. Et trois lignes d'import et c'est même pas vraiment des lignes d'import parce que c'est une instruction at tilewind qui permet juste à lui, de lui dire il en a besoin de trois euh, un pour reset, un pour je sais plus quoi et les bases etc vous les mettez les trois, si vous les mettez pas ça marche pas, il faut quand même faire des choses moi je vous donne un supplément fromage, c'est deux lignes de script euh, qu'on verra c'est plutôt que de taper à chaque fois la ligne de commande ben vous faites un alias dev et puis ça lance tailwind en mode dev vous faites un alias prod, build, ce que vous voulez, start et puis ça fera un alias de prod et c'est tout. À partir de là, vous écrivez plus aucun CSS de votre vie. Et c'est vrai. Puisque l'application d'Umbrella a 0% de CSS. Que ça soit notre site, que ce soit notre application, 0%. Je n'en ai pas écrit depuis deux ans. Et je fais des trucs euh, qui marchent. <rire> Normalement. Euh... Et ce, en fait c'est sur ça qu'il faut réfléchir, c'est pas est-ce que c'est Thalouïd qu'il faut prendre, c'est qu'est-ce que permet Thalouïd et la philosophie de Thalouïd qu'il faudrait suivre. Après vous prenez ce que vous voulez. Je parle beaucoup. <rire> Donc je vous parlais de la recette et ça ressemble à ça. Donc si vous voulez ne plus écrire de CSS, vous faites ça et vous arrêtez d'écrire du CSS de toute votre vie. La dépendance qu'on a tout en haut, dépendances, donc Tailwind, il le faut bien. Les petits suppléments fromage fromage dvbuid qu'on a. Donc en dev, on watch, le tiré W. Et en prod, on minifie. j'ai pas Webpack. Je n'ai pas SCSS. Bah non, je n'écris pas de CSS. Je ai pas besoin. Euh, là, j'ai le module de config que j'ai étendu. Et j'ai pris primary, secondary. C'est les couleurs du, du site du WordCamp. Et on fera un petit défi tout à l'heure pour vous montrer comment on va la récupérer. C'est pas facile. Pas si facile, entre guillemets. Et les trois lignes, entre guillemets, d'import, enfin, c'est les instructions de Taluit pour démarrer. C'est simple. Et Donc, je vous promets, je ne vous vends pas du rêve. <rire> Donc, on va s'intéresser maintenant à comment ça fonctionne derrière. Parce que c'est bien beau de ne pas écrire du CSS, mais il faut quand même écrire quelque chose à un moment donné. Euh, sinon, ça serait... on n'aurait plus de boulot. Donc, comment ça fonctionne le principe d'Utility First, c'est de vous fournir des classes. Des classes HTML. Une classe égale une propriété. DisplayBlock, Block. block. DisplayInline, Inline. Et pour les deviner, il n'y a pas besoin de sortir de l'acus de Jupiter. C'est le type. Vous pensez au type. Ça va à peu près venir. Vous pensez à votre valeur et vous le mettez. On va prendre des exemples. Et on va partir de celui-là. On veut faire un margin top. Alors, je vais partir sur certains postulats. Attention, vous pouvez avoir toutes les hypothèses que vous voulez. Oui, mais mon client, machin, mon designer, si. Ouais, ben bah après, vous composez avec ce que vous avez. Mais là, on parle d'un postulat. C'est pour vous montrer le potentiel. Donc, le postulat, c'est de dire que votre design system, si vous travaillez en REM, la plus petite valeur de votre design system est de 0,25 REM, qui correspond à 2 pixels. Pour construire la classe Tailwind, que je dis construire, c'est c'est pour c un mémo technique en fait. Hein. Vous allez sur la dog, vous, vous la trouvez en instant. Hein. Euh, c'est juste en fait c'est l'habitude qui va se forger et après vous allez ça va venir tout à fait naturellement. Donc margin top, bah MT, Pas évident. Euh, et le 0,25rem se transforme en 1. Ça c'est le design système de base de Tailwind. Si votre designer a mis 4 pixels, vous pouvez l'étendre. Tout tout, tout est configurable. Donc il n'y a pas de oui mais moi, non. Tout est configurable, mais vraiment, on peut tout faire. Donc 1, c'est la plus petite pondération, si on met 0, bah, c'est 0. Euh, donc 1, c'est le chiffre le plus petit, donc si c'est le système le plus bas, c'est le plus bas. Si vous mettez 2, je vous laisse deviner ce qui se passe, x 2. Euh, fou, et si on met 8, x 8. Et tout ça, vous les avez après peut-être que là vous faites j'ai pas envie de me palucher la configuration pour changer mon design système et puis moi je vais bosser avec des pixels parce que le designer il s'est trompé, il a mis 19 et 20 et c'est jamais, jamais carré donc je sais pas. c'est difficile de créer votre design système, c'est pas grave ça marche on reprend le margin top et vous voulez 11 pixels cette fois-ci MT et valeur et là les crochets faut les garder faut pas les enlever les, quand vous allez mettre des crochets dans les valeurs de TileWid, ça va lui permettre de lui faire comprendre qu'il doit créer une classe dédiée avec cette valeur-là en margin top. Donc si vous faites ça, mt11 pixels, la classe n'existe pas. Et j'ai pas, vous, On ne verra pas, cherchez pas de feuille de style, il n'y en aura pas. Hein. Euh, il va écouter vos fichiers, il va regarder, il va dire, oh, il m'a mis une classe mt-11 pixels, et il va vous créer la classe dédiée, mt-11 crochet pixels, dans laquelle il va mettre margin top 2.11 pixels. Donc je n'ai pas écrit de CSS. Et c'est vrai à peu près pour tout. Comme je vous le disais, vous pouvez étendre littéralement tout. Vous pouvez changer ses couleurs, vous pouvez tout changer. Et il a représenté aussi toutes les classes, enfin tout, toutes les instructions CSS. Et donc globalement, quelques exemples un peu plus qu'on euh, peut voir. Et la doc est longue, longue, longue, longue, parce qu'il faut faire toutes, toutes, toutes les instructions. Donc je ne vais pas faire un, un exemple exhaustif. C'est juste pour vous montrer la facilité en fait, d'appréhension. Si on prend les marges, M, marge, engine, vous mettez ensuite ce que vous voulez. T, top, R, right, L, left, B, bottom. Vous voulez toutes les marges, vous mettez juste M. tirer et après vous faites ce que vous voulez. Donc là, MB5, MB- là je mets 4 pixels, je mets ML3, ML3 M4, une marge 4. Et on s'en fout de la valeur. C'est pas la valeur l'important qui est derrière, c'est la représentation que vous pouvez vous en faire. L'important, c'est de lire M4 sur la div pour comprendre que la div, elle a une marge. Dans toutes les classes que vous écrivez, vous ne pouvez pas le deviner. Ce n'est pas possible. Sauf si vous avez fait ça. Et donc, dans ce cas-là, vous faites le paradigme de Tailwind. Donc, utilisez Tailwind. Euh, pour la couleur, la couleur du texte, la texte, tirez, bah, la couleur, donc euh, text blue 500, tellweed fonctionne, mais vous faites ce que vous voulez, moi dans, dans la, ma config tout à l'heure, j'ai mis primary secondary Donc si je voulais ma couleur primaire, text tiré, primary. Et par défaut, tellweed a moult couleurs qui, font, euh, qui pondèrent ensuite sur des dégradés de 50, alors ça démarre à 50, après ça fait 100, et après ça va jusqu'à 900 par tranche de 100, donc 50, 100, 200, 300, 400, 500, 500 600, 700, 800, 900. Et nous, là, la couleur, c'est BG Indigo 600. <rire> voilà. Euh, c'est facile. Et une fois qu'on l'a en tête et qu'on bosse toute la journée dessus, bah, en fait, c'est quoi la couleur Je ne sais pas, c'est Indigo 600. Mais ne me demandez pas l'hexadécimal, je ne le connaîtrai pas. Et concrètement, on s'en fout. Euh, si vous voulez gérer l'opacité, que je vous dis qu'il peut tout faire, c'est que la là, blue 500 slash 25, c'est-à-dire qu'il divise par 25 l'hexadécimal, donc il crée une opacité de 25%. Taille du texte, texte tiré, bah, la taille de votre texte, SM, LG, XL, donc small, large, MD, medium. Ouais, ça me paraît assez, euh, euh, entre guillemets, du bon sens. J'aime pas trop ce terme, mais c'est le cas. Et il gère tous les états, over, machin. Et là, par exemple, c'est exemple after de point content tirez, valeur, toujours gardé en esprit quand tu as décroché, ça va être une valeur qui va appliquer étoile, ça, bah par exemple vos petits labels avec la petite étoile required, quand vous voulez saisir absolument il faut que l'email il doit être saisi donc vous mettez l'étoile, il y en a qui font ça en CSS et qui créent un after et ils disent dans le content de l'after on met l'étoile et comme ça ça fait la petite étoile sur tous les labels bah vous écrivez ça et ça le fait donc vous avez même plus besoin de, de le mettre avec du PHP ou ce que vous voulez donc là je vous vois venir il y en a partout Oui, il y en a partout Mais c'est facile Alors désolé, j'espère que vous voyez assez bien, mais en fait, il y en a partout, mais c'est littéralement facile de lire ça. Parce qu'en fait, vous ne lisez plus que votre HTML, parce que de toute manière, que c'est à lire, il n'y a pas de CSS. Mais si on le lit, vous allez pouvoir vous représenter ce qui est appliqué au div. Donc si on prend celle-là, MT36, LG 2.MT44, et eh ben margin-top 36, de 36, on s'en fout des pixels. C'est le poids. 36, c'est beaucoup. C'est 36 fois 1. C'est-à-dire qu'il y a une bonne marge. LG 2 points, ça veut dire qu'en large, donc en écran large, on est à MT44. Donc là, il y a un phénomène de responsive. De partout, on met MT36, et dès qu'on passe en large, on met du 44. Celle-là, cette section, elle est en relatif avec un overflow hidden. C'est facile à lire. Elle a un background de 600 de bleu. PT, padding top, padding bottom, SM, donc en small, on passe en Y32. Donc le padding top et bottom est plus petit en normal. Et dès qu'on passe en small, il est plus grand, il est à 32. C'est la seule chose qui nous intéresse. Et là, vous pouvez visualiser, si bien qu'on peut, ce qui est en train de se produire. Cette section, elle a un fond bleu. C'est vrai. Si vous mettez Toto la praline, vous ne le savez pas. Et si vous nommez super bien wp bloc monde bum je ne sais plus quoi, vous, vous, souvenez, vous, vous, souvenez, vous ne vous en souvenez pas non plus. Parce que vous vous en souvenez quand vous travaillez sur le projet, mais quand vous revenez six mois plus tard, vous ne vous souvenez plus du design. Et vous vous en cognez littéralement de la valeur hexadécimale de vos couleurs. Vous vous en cognez parce que c'est variabilisé. Et maintenant les variables sont natifs en CSS, donc si en plus vous faites les choses bien, vous faites deux points en route et vous mettez des variables. Donc il y en a partout, c'est vrai. Mais c'est pas mieux. Ça, c'est le site du WordCamp. Euh, félicitations à Florian quand même, parce qu'il est très bien. Et le HTML et le CSS est très bien. Mais quand je dis c'est pas mieux, c'est qu'en fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est littéralement pas mieux. Je vous mets au défi. Donc moi, j'ai dû aller me palucher pour aller trouver les couleurs de la fond de billetterie et du programme. Donc là, j'ai la surbrillance sur le span programme. Donc c'est wp bloc navigation item Underscore, underscore label et certains font du BEM autrement, mais là ça fonctionne comme ça. Ok, ça m'avance à rien. Je ne sais pas quelle est la couleur du truc. Je le sais parce que j'ai surbrillé et que je sais ce qu'il est en train d'être fait. Donc c'est qu'un cheminement d'esprit, c'est de l'efficience, de la performance dans votre code, enfin dans votre productivité. Donc j'ai cliqué dessus, je me suis dit bah il va y avoir la couleur. Alors, non, non, inhérite, ah ça m'aide. Non, inérite. ah, ça m'aide, euh, non, non, ah, elle est là, elle est variabilisée, ouais, j'ai toujours pas l'exa, en fait, je m'en fous, <rire> c'est pas grave. Et bien, oui vu qu'une classe égale une propriété, ben, vous cliquez dessus, vous l'avez. Donc, dans le pire des cas, vous avez même pas besoin d'ouvrir votre console ici pour savoir quelle couleur est appliquée, c'est bleu, c'est red, c'est yellow, c'est machin, c'est votre couleur, et si vous voulez l'exadécimal, ben, en fait, il n'y a jamais d'inérite. Il n'y a pas besoin. Il n'y a plus besoin, le phénomène de cascade est largement diminué et donc ça aussi on y verra un peu plus tard, un gain de performance naturelle Souvenez-vous, basique, simple et on fait de la composition. C'est-à-dire que les classes qu'on fait aujourd'hui, vous composez strictement rien, vous normalisez votre esprit. Mais vous ne composez pas puisque demain, quand vous revenez, vous aurez appris d'autres trucs, puis on vous aura dit que le BEM, finalement, on met un tiré, ah non, tiré, tiré, puis vous changez des vous changez de boîte, et eux, ils mettent des underscores, et puis il y en a... Donc, en fait, ce n'est pas standard. Talwid, c'est un paradigme, c'est standard. Alors, oui, Bootstrap est standardisé, mais il est, para... il est standardisé pour Bootstrap. C'est-à-dire que c'est C-classe. Button, ça ne veut rien dire. C'est toujours la... Les grossiers, c'est toujours le même, le même merde, mais Button, vous ne savez toujours pas ce qu'il y a sur le bouton. Il est bleu, il est yellow, il y a du focus, il n'y a pas de focus, Pouf, on ne sait toujours pas. Hein. Et soit dit en passant, vous rappelle qu'est-ce qu'ils ont fait depuis que Tailweed, parce que Talwid existe depuis 5 ans, hein, 1er novembre 2017, c'est pas nouveau. Euh, depuis que Tailweed V2 a explosé, parce que là ils ont littéralement explosé les scores, Qu'est-ce qu'a fait Bootstrap C'est vachement bien ce qu'ils ont fait Talweed. Oh étonnamment ils font pareil. Parce que c'est pas le fait que Bootstrap ou Talweed est meilleur l'un que l'autre. C'est que c'est une philosophie, un paradigme. Et ça marche. La preuve, le pattern de composition en objet, il existe depuis les années 90 et on l'utilise. S'il ne marchait pas, il n'existerait plus. Ou là on l'utiliserait plus. Et donc c'est comme de la musique. Euh, je fais du piano depuis fort longtemps. Euh... Alors tout le monde ne compose pas et vous créez des partitions, mais en fait, on dit quoi quand on fait de la musique On compose. Ça veut dire ce que ça veut dire. La musique, vous avez des notes, vous avez des valeurs, vous avez des types, vous avez votre marteau, vous avez votre visseuse, et après vous créez une partition. Et malgré tout ça, malgré le fait que ça soit génial, parfois, il y en a quand même partout, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que vous avez les outils pour comprendre la partition. Donc, si vous il y a des musiciens dans la salle, vous reconnaîtrez qu'il y a quand même beaucoup de notes. S'il y a des fans d'Anime, c'est la partition d'un en dans Tokyo Ghoul, ça pique. Mais une fois que vous écoutez la musique, c'est magnifique. Et bien, c'est pareil, quand vous avez monté, monté votre meuble Ikea, c'est magnifique. Vous là, oh, trop bien, j'ai passé 4 heures, mais ça marche. Et donc, on se concentre sur quoi Sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est la mise en page. C'est pas d'écrire une feuille de style. C'est chiant. <rire> Donc, la composition avec WordPress, parce que tout ça, c'est bien beau. Mais comment on fait Eh bien, WordPress, en fait, de fait, nous fournit déjà des choses. Sans qu'on le sache vraiment. La template hiérarchie, sans le savoir, vous composez. Et l'autre fonction magique qui est géniale, c'est get_template_part. Et ça, c'est la page d'accueil de wp-umbrella.com. On l'a composé. Donc pourquoi on la compose Get header, Je vais récupérer mon composant header. Alors oui, c'est le fichier header.php, mais c'est un composant au final. Vous avez composé votre page avec le header. Vous avez composé votre page avec le footer et ensuite nous on, on a réfléchi par section, puisque globalement tous les sites c'est des sections et des trucs dedans. Donc vous avez le hero, les partenaires, les features, les testimoniales, etc. Le alors après, il faut coder à l'intérieur évidemment, pas, je dis plus qu'on code plus, je dis juste qu'on n'a pas besoin d'écrire de CSS. Et il y a un autre copain que beaucoup de gens aiment, Gutenberg. Vous composez. Et je suis quand même gentil, c'est que vous enlevez Gutenberg et vous pouvez mettre n'importe quel page builder. C'est vrai, puisque Elementor c'est la composition de page. Euh, je ne sais plus, Bakary, Builder, enfin j'en utilise pas, donc euh, bref, n'importe divise Divi, ce que vous voulez, vous composez vos pages. Donc c'est une notion qu'on a déjà devant les yeux, et qu'on n'a juste pas, on s'en est pas rendu compte qu'en fait, on pouvait s'en servir de cette manière. Comment procéder Parce que, bon, Maintenant c'est bien beau. Là je vous montre une page, c'est une page test qu'on peut euh, qu'on pourra avoir tout à l'heure si on a un peu de temps pour la démo. Alors dommage, on ne voit pas la bordure du bouton. <rire> Sacré rétro mais il y a une bordure sur le bouton. Il fait des trucs au focus, il a un hover, il a des trucs, il est hyper stylé, il a un icône, machin, etc. Donc ça, c'est un bouton sur ma page d'accueil. Et il y en a un autre, c'est exactement le même, qui est ici. Impossible de voir la différence, puisque c'est exactement le même. Par contre, ils sont utilisés de deux manières différentes, et c'est ce que je vais vous présenter pour que vous abordiez la problématique avec WordPress. Ici, c'est dans le code. Littéralement, dans euh, l'index.php ou front page, je ne sais plus. Et là, c'est un bloc Gutenberg. Et c'est exactement le même. Et je n'ai écrit le code qu'une seule fois et 0% de CSS. Il est vraiment stylé le bouton. Et c'est ça qui est pratique. Et en fait, une fois que vous avez standardisé ça, et ben, vous pouvez facilement faire du Elementor. Créer un bloc custom, je pense qu'on peut faire ça sur Elementor et reprendre le bouton, vous avez qu'une seule chose à faire et on va voir un peu de code. Et c'est une course sur le CSS mais on ne verra pas de CSS. Ça c'est le bouton. Donc si on se concentre sur l'architecture de mon projet, j'ai un dossier component, je suis trop petit, j'ai un dossier bloc. Bloc, c'est pour Gutenberg, après vous le nommez comme vous voulez, on s'en fout. Component c'est parce qu'en fait quand on parle de composition on fait des composants comment s'appellent les trucs sur React, c'est des composants euh, donc c'est vraiment c'est vraiment une philosophie, hein, c'est pas, pas autre chose là j'ai mon bouton avec le truc, il y en a partout mais si on le lit on le représente visuellement Group, ça, ça va être pour euh, les over je crois ce qui gère des trucs sur les over je connais pas tout par cœur, hein, c'est long mais inline flex, ring 1, ça va mettre un petit effet d'anneau de, de, de, derrière le bouton item center, c'est pour les flex Align item center ah, c'est item center uh, rounded full je vous laisse deviner hein, on fait un, un, le border radius en full ouais, du PY Y et Y c'est haut et bas X c'est gauche droite hein. est, ça va pas changer uh, donc PY2, PX4 textSM il est petit focus outline on ring slate 200 text slate 700 ah oui la petite aparté là en plus vous voyez les couleurs c'est parce qu'ils ont une extension qui vous permet de savoir ce qui se passe en plus donc c'est génial et surtout il vous dit ah, attention là tu mets des classes mon gars t'as mis bloc et inline faut choisir à un moment donné ça marche pas les deux ensemble euh, focus donc quand on a le focus on voit qu'il va être vi focus visible quand il est visible on va voir qu'on va avoir un outline blue de 600 et quand il est visible et le ring slate il passe en 300 etc, etc. ça c'est le tailwind ça c'est votre style et vous avez le fichier PHP, donc j'ai appelé, c'est le bouton secondaire, secondary. Et je lui envoie des arguments à ce bouton. Donc son lien, son texte et potentiellement un icône. Si j'ai pas le lien ou que je pas de texte, on arrête, ça ne sert à rien de le rendre parce que ça ne va pas marcher. Et là, on fait notre petite logique PHP pour faire euh, notre truc. Donc si s'il y a un icône, je vais rajouter un span pour faire une margin-left de 3. Comme ça, on espace l'icône du texte et puis on affiche le texte ou sinon on affiche le texte. Bref, simple. J'ai fait une petite fonction pour standardiser dans mon code, c'est facile, au moins, si quelqu'un veut récupérer un composant bouton, bah il fait getButton, il me dit le type, secondaire, secondaire, et il me passe les arguments. Bah Donne-moi le lien, le texte, et si tu as une icône, bah tant mieux, si tu n'en as pas, c'est pas obligatoire. Donc ça, c'est la petite fonction, non obligatoire, c'est plutôt pratique. Et après, vous n'avez plus qu'à utiliser cette fonction. Donc soit dans votre code, soit dans un bloc. Là, on est dans le bloc, donc ça, c'est un bloc. Alors pour le coup c'est un bloc ACF et on peut très bien étendre les blocs natifs donc moi là j'ai fait un vrai bloc, c'est nul euh, Florian Truchot me dirait étendre le bloc natif et il a raison donc bloc, je récupère mes informations du bloc echo get button avec les infos terminé, j'ai un bloc ACF et dans le index.php, ouais c'est en plus je fait dans index, et eh ben echo get button et là j'ai mis en dur les informations mais ça marche, ça montre que vous pouvez même développer rapidement vos petits trucs donc vous avez fait des blocs sans avoir fait de Gutenberg ou pas, vous avez toujours pas écrit de CSS et vous avez une page plutôt sympa. Et à la fin on fait des trucs comme ça. Ça c'est notre application. Et dans tout ce que vous voyez là, il n'y a pas une seule ligne de CSS. Comme euh, ici, il hein, n'y euh, a pas une seule ligne de CSS non plus. Hein. Je n'en vois plus l'intérêt. Euh, on en était là Donc c'est une interface 0% de CSS Donc le mot d'ordre à retenir Composer Soyez des musiciens, soyez ce que vous voulez Montez des meubles, mais composer Et une fois que vous standardisez De plus en plus vos éléments, c'est à dire que là Le get button, il faut le faire Une première fois, donc ceux qui me disent Ouais mais moi j'ai déjà toute ma stack, ouais mais t'as passé combien de temps à faire ta stack Et bien faites fait, la même chose, créez votre standard Avec ça, et vous allez faire Disparaître littéralement le CSS de votre Et là, c'est un exemple d'un composant euh, sur Ambrela. Voilà. Donc moi, j'ai des composants qui s'appellent système, dans lesquels j'ai des sous-composants. Donc j'ai des box, j'ai des title, j'ai des title et description. Je peux même lui passer des paramètres. Je n'écris plus, vu que maintenant, c'est standardisé. Je n'écris même plus les classes. Je connais mon design system. Donc si je veux un espacement, bah, je vais en bas, je mets space bottom. Et il va me créer, il va me rajouter la classe qu'il faut pour faire l'espacement que j'ai demandé. Nous, on est sur une valeur de 8. Bon, ben bah, voilà. Mais je n'ai plus besoin de la savoir. Et ça crée le style. Enfin ça crée les composants etc. En gros, pour conclure, il y a des petites choses à retenir, et cette citation, c'est sur le, <rire> le site de TellWeed. Et je trouve que c'est assez vrai. « Best practices don't actually work ». Vous aurez beau mettre en place un peu toutes les bonnes pratiques, à la fin, ça ne marche pas forcément. C'est-à-dire que là, l'exemple du CSS, c'est ce que j'ai voulu vous faire euh, manière à comprendre. Enfin, euh, à la fin, si vous n'utilisez pas TellWeed, ce bah, c'est pas grave. Moi, ça ne change pas ma vie. Mais ce qui serait intéressant, c'est que vous pensiez à cette philosophie-là. Parce que vous serez plus efficient, et c'est un standard facile, margin top. Qui irait TM au lieu d'MT, franchement enfin, C'est un, un non-sens. Donc, s'il faut retenir des choses, c'est une boîte à outils prête pour n'importe quel design système, parce qu'elle est extensible à volonté. Nos limites. Il y avait encore des limites dans Taloui 2, il y avait encore des petites limites en 3 points, quelque chose. Honnêtement, les, les ils ont toutes levées, je crois. Euh, vous n'aurez jamais écrit une seule ligne de CSS en trop. Pourquoi Tailwind est nativement optimisé. Vous ne pourrez jamais être plus optimisé que Tailwind, puisqu'il n'écrira jamais plus que ce dont vous avez besoin. Quand vous écrivez « display block » dans vos phases de style, comptez le nombre de fois que vous l'avez écrit. Et lui, il l'a écrit qu'une fois. Parce qu'il n'y a qu'une classe, « block ». Donc, vous avez forcément le CSS le moins lourd possible. Vous n'avez même pas besoin d'un plugin de cache quelconque pour faire votre boulot à votre place puisque lui, il va le faire. Il va vous enlever les classes que vous n'utilisez pas, évidemment. Il ne va pas vous charger des classes que vous n'avez pas. Donc déjà, par rapport à Bootstrap, là, il met une tartine. Euh, et dans le principe de cascade, il y a la question de performance. qui dit « Ouais, mais là, il y a plein de classes. » Alors, je vous arrête tout de suite. Hein. Là, avant que le DOM HTML il soit alourdi parce que vous avez rajouté trois classes, vous avez le temps de voir venir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le chargement de votre feuille de style. Ça, c'est un peu mieux. puisque il n'y a plus de cascade en tant que telle. Donc y a pas de, le moteur n'a pas besoin de re-rendre. Quand on a vu le truc tout à l'heure, c'est « Ah, je mets couleurs, ah bah non, je barre. Ah, je mets trucs, ah bah non, je barre. Ah bah, je mets trucs, ah bah non, je barre. » ah Ça, ça pique. Ça peut impacter un peu les perfs. Il gère tous les états CSS, donc que vous fassiez des transformations, des « ouverts », des « focus », des « afters des « content », des « before des... », un truc qui n'existe pas encore, bah, il gère. Dark mode, géré nativement. Et on, on est presque à peu près sûr de comment ça fonctionne. Dark, deux points, ça marche euh, gère les fils, donc les transformations Une extension Talwid CSS Intelligence pour vous accompagner sur votre IDE bon, Au début je l'utilisais pas Et en fait c'est quand même vachement pratique Parce que des fois il m'a mis des petites vagues jaunes Et là je fais, ah oui, j'ai mis deux fois une classe Qui n'a pas de sens, donc euh, bah, il prend la dernière et Donc là c'est pas très utile Voilà, petite démo ou pas Le ou pas c'était parce que je savais pas si j'allais être 40 minutes Mais là on est là, il restait 5 minutes Parfait si vous voulez intervenir durant la démo, vous pouvez, comme ça, ça fera aussi une session de questions-réponses. Et euh, en démo, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un, en, si possible, 3 minutes, un bloc ACF, on va mettre trois arguments, que vous voyez la, le processus que j'ai fait pour le bouton. Et je sais, est-ce qui marche, oui, ouais. Ouh. Ça fait plus de... Je vais juste le récupérer, fait. du coup. Merci. Est-ce qu'on voit... Non, on ne voit pas. Donc ça, c'est la petite page... Ah bah non, euh, si je fais n'importe quoi... OK, donc là, on n'est pas là où il faut. On tu utiliser un ordinateur, ça ne va pas marcher. Tile local. Et voilà. On va être très sécurisé. Oh, non. Thomas, Thomas. Regarde. Donc, on va aller sur ACF. Où est-ce qu'il est Il est là. Un new. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, honnêtement. Il n'a qu'à une idée comme ça. Comme ça. Enfin, on va faire un label, on va dire un label partialisé ou un. Une carte Ah, mais du coup, on n'a pas besoin d'SCF de, de, de en tant que tel. On va coder du talouïde. enfin du Tellweed, on va faire du design. Euh, ah, mais je vais passer en recopie d'écran, vous pas. Parce que comme ça, je verrai ce que je fais, J'irai pas besoin de me tourner. Euh, écran principal, où est-ce qu'on fait la recopie affichage étendu. Bah, je suis pas très doué. Affichage étendu. Mmh, non. Ah, voilà. ouais, bon. Vous voyez ce que je fais là. Ouais. Ouais. Terminé. Hop, donc globalement, donc je vais me balader avec mes deux trucs, on va switcher assez rapidement. On va se mettre sur l'index, hein, on va pas s'embêter. Mais euh, on va faire une section, je ne sais pas, bleue, enfin des trucs classiques, quoi, euh, tout ce qu'on qu connaît. Euh, euh, voilà, des trucs comme ça, pareil, pour vous montrer à peu près la vitesse d'exécution et le fait qu'on ne fasse pas de CSS. Désolé si ce pas pertinent, mais ça va faire à peu près. Donc, on va se positionner ici, puisqu'on est en dessous du bouton. Euh, là, on est sur, donc là on est au milieu. Donc là, on a un, <coughs> un conteneur aussi. Donc, on va se mettre en dessous. On va faire déjà notre bg 500. Parce qu'on veut un, un bgp 500. Et comme on a des grosses marges en haut et en bas, on va faire un PY 20, et ça fait à peu près le taf. Ensuite, on va mettre un H2. Hello World. Donc là globalement qu'est-ce qui va se passer On va avoir un... Déjà, on a produit notre travail, une espèce de bande. Et le world faudrait qu'il soit centré. Attention, je ne dis pas que c'est parfait ce que je vais faire, hein. c'est juste pour vous montrer là, <rire> le truc. Euh, globalement, on va simuler une sorte de conteneur. Donc un conteneur comment on pourrait faire On va lui donner une max euh, width On va je sais pas lui donner 7XL, donc c'est déjà vachement large. Et lui on va le centrer. MX auto. Pour faire le centrage. Du conteneur, ça marche ou ça marche pas ça trouve, que ce que je fais, ça marche même pas du tout. Euh, Est-ce qu'il build, c'est ma question Ouais, c'est bon, il build. Qu'est-ce <rire> ouais, e euh, qu que j'ai fait Maxi Ah, bah, c'est pas assez. c'est trop trop grand. Euh, ça peut être ça. Ouais, voilà, parfait. 7XL, c'était trop gros. Voilà. Donc là, j'ai 2XL, donc on voit qu'il est euh, pas hyper large non plus, mais voilà, on va dire que c'est notre conteneur. Ça fait effet de conteneur. Vous avez pas besoin de créer la classe conteneur, on s'en fout. Vous faites un composant, conteneur dans lequel vous composez dedans. Euh, c'est ça qu'il faut retenir, c'est pas le fait d'écrire ces trucs. On va rester à 3, c'est un peu plus haut. Lui, on va le grossir, donc texte, 4xl. Alors on va faire un truc, on va même faire SM, 4xl, donc en small il sera en 4xl, et en large, on va le mettre en texte, xl, 7xl. Je crois Là vous voyez une sense qui travaille avec moi. Me donner les trucs, et là en, en, en mobile ou tout le reste, on va juste mettre texte. lui. On va le centrer et on va le rendre blanc. Voilà, et donc on a déjà notre responsive qui va ajuster la taille du texte. Voilà. Donc, c'est vraiment pour vous montrer à vite fait le potentiel. Euh, vous voyez la, la logique à aborder, et on a déjà un truc qui arrive pas forcément aller plus loin parce que vous avez peut-être des questions quand même, mais là ce que je viens de faire, c'est pour aller vite euh, typiquement euh, cette page là agencies and freelancer qu'on a là avec tous les composants qu'on avait etc, montre en main une heure et il n'y a pas de CSS et c'est pas pour vous vendre des trucs c'est pour vous vendre collaboration, efficience, performance méthodologie, c'est tout et je ferai ma petite dédicace à Rémi Corson, avec qui on s'est appelé il y a deux semaines à peu près. Il a fait 800 km <rire> juste pour voir la conf. Euh, il a attaqué ce paradigme sans, alors je crois que tu connaissais Talouid, mais en tout cas il a développé quelque chose lui-même qui a abordé cette philosophie. Donc, moi, ma première réponse, c'est bah, « Utilise StyleWeed ». En fait, ce qui est génial, c'est qu'en ayant fait ça, il a compris tout le cheminement qui s'est produit pour euh, ce type de framework. Après, que vous l'utilisiez, vous ne l'utilisiez pas, vous aimez, vous aimez pas, c'est un jugement. Et ce n'est pas le but. Mais ça vous permet théoriquement de gagner en productivité, mais littéralement, et surtout, vous avez une stack en moins. Et véridique, quand vous avez beaucoup de lignes de code, vous êtes content de ne pas avoir géré l'évolution de votre pack, l'évolution de CSS, l'évolution de votre trucs, l'évolution de la config de votre pack. Là, vous n'avez rien à faire. Véronique, <rire> package.json, npm run dev. Et je vous montre juste, et après on passe aux questions. Euh, donc CSS, ils vont pas me croire, mais ici, il n'y en a pas. Euh, style, il est là. Donc là, on est d'accord, C'est pas optimisé. On fait npm run, je crois que j'ai mis build. 837 millisecondes. Plutôt pas mal. Voilà, terminé. Et ce CSS est littéralement optimisé pour tout ce qui vient de voir. Voilà, si vous avez des questions. Merci continue. Thomas. On a encore quelques minutes, est-ce qu'il y a quelques questions Bonjour. Euh... <rire> euh, du coup, moi je me pose une question, c'est qu'on mélange le fond et la forme, comme ouais. sur Bootstrap, et moi c'est quelque chose qui me dérange profondément, donc après je comprends le paradigme, la philosophie et tout. Mais donc c'est quelque chose qui me dérange. Et notamment les couleurs, enfin, on arrive à lire de HTML, ok, très bien. Mais au niveau des couleurs, on les définit donc en dur quelque part. Imaginons que mon client il avait sa charte qui était bleue et d'un coup elle passe en rose. Je fais comment Je me retape tous mes fichiers Ah bah non Autre Non, non, non. cherchais remplacer as de Config. si on a dit que sa boue bleue c'est en son primarie. Vous la changez ici, ça change partout. Ah oui, du coup, on n'utilise pas Blue, machin chose, on reste le son Ah non, non, ça c'est ouais. ce qui vous fournit de base. Il vous fournit okay. de base une palette de couleurs monstrueuses qui généralement répond à peu près à tous les besoins. Mais effectivement, moi je ne produis plus de site, donc je n'ai pas la problématique de me dire est-ce que c'est la bonne couleur. Euh, mais quand on est sur une production de site, ce fichier va vous intéresser. Okay. Vous le standardisez à, votre, à vos goûts, couleurs, etc., si vous fonctionnez tout le temps avec primary, bah gardez primary. Si vous voulez une classe button, faites une classe button. Mais en fait, pas, vous n'allez pas la coder, vous allez définir en fait vos outils. C'est un peu euh, au moment de monter un meuble, est-ce qu'on a besoin d'un marteau ou pas Ok, et par rapport au mélange de la font et de la forme, des recommandations du w 3 ce genre de choses euh... Ça, j'ai envie de dire, c'est un jugement... Ex Alors, c'est vraiment pas pour vous spécifiquement, mais c'est ultra personnel. C'est-à-dire, c'est un peu le débat « espace tab ». Concrètement, moi je m'en fiche et je, que ça soit quelqu'un qui le gère pour moi. C'est comme pour le CSS, je n'ai pas parlé, mais il y en a qui ont pris le délire d'ordonner les propriétés. Alors, ceux qui font la main, bien jouer pour perdre du temps, mais en fait, si vous voulez le faire, tant mieux, c'est votre besoin de méthodologie, il en faut, mais prenez des outils qui le font pour vous parce qu'il y en a qui le font. Donc, si vous voulez ordonner par exemple les propriétés, faites-le, mais ça ne changera strictement rien dans votre efficience. Par contre, ce qui va changer, c'est si vous le faites à la main, alors qu'il y a des outils qui peuvent le faire. Et pourquoi pas Vraiment, pourquoi pas. Hein c est, c est, le but n'est pas de dire c'est bien ou pas bien. Et donc mélanger le fond et la forme, je trouve que c'est un débat de ce style, où à la fin, euh, je ne pourrais pas aller aussi vite si je ne faisais pas ça. Et, que ça me permet, et là, ça me permet d'aller plus vite. C'est stable, c'est mature. Je suis productif. En fait, j'ai que des points positifs et donc les inconvénients, ça, ça, pour moi, ça reste de l'état du débat euh, à la fin. J'ai pas eu de problème de performance, là je me serais posé des questions, j'aurais eu d'autres problèmes, c'est problématique. Mais voilà, c'est pour ça que je ne saurais pas trop quoi répondre sur le souci forme enfin, fond. Il y en a, ils n'aiment pas React parce qu'ils pensent qu'on fait du HTML avec du JS, ouais, enfin, c'est le principe. Euh, en fait, il y a des débats partout, il y en a qui vont mettre du HTML dans les templates PHP, alors qu'il y en a, ouais, mais faire un require du HTML Oui. En fait, la finalité, c'est est-ce que est, ça vous permet d'être productif Moi, c'est vraiment l'enjeu à la fin du, du truc. Merci pour ta réponse. Merci. Malheureusement, on est un peu pris par le temps. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de questions. C'est un sujet qui a l'air de bien vous intéresser. N'hésitez pas à en discuter avec Thomas après la conférence. Il y a aussi du temps, donc voilà, n'hésitez pas.